Quand on débute en marketing, on confond très souvent les caractéristiques et les bénéfices. Dans certaines entreprises, vous voyez des entreprises qui essayent de vendre leurs produits d'une façon un peu maladroite en mettant en avant les caractéristiques. Alors, mes cours de négociation, je me rappelle d'un exemple très frappant euh, d'une personne d'un VRP qui voulait vendre une Ferrari et quelqu'un d'autre. Alors, il disait. Euh, voilà, ma Ferrari, elle est super, elle peut monter jusqu'à euh, 300 km/h, elle a un coffre énorme, elle a euh, des roues énormes, elle va, euh, elle, si vous avez un accident, vous êtes protégé, etc. Voilà, plein, plein, plein, plein, plein de caractéristiques qui étaient balancées à la tête du client. Et à la fin, le client rétorquait, il disait, mais voilà, moi, euh, je suis intéressé par une petite voiture parce que j'ai une petite voiture de parking, je ne suis pas sûr que cette voiture va rentrer. Donc là, la personne reste toute bête parce qu'elle a cité plein, plein, plein de caractéristiques et ces caractéristiques, elles n'intéressaient pas la personne. Alors, la première chose, c'est de connaître les besoins du client. C'est la toute première chose de savoir qu'est-ce qu que le client veut. Et deuxièmement, de lui montrer que votre produit possède les bénéfices qui va résoudre son problème. Donc par exemple, dans le cas de la Ferrari, voilà le mec, il avait sa place de parking. C'est tout simplement, premièrement, de connaître ses besoins. Donc euh, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une voiture il le, le client il peut peut-être vous répondre ben voilà, « j'ai besoin d'une voiture parce qu'actuellement, euh, dans ma place de parking, ben, euh, je n'arrive pas à rentrer ma voiture actuelle, donc j'ai besoin de la changer. » Voilà, vous avez la problématique du client. Une fois que vous avez la problématique, vous pouvez ensuite répondre euh, par un argument du genre « voilà, cette, cette, euh, notre voiture fait telle taille, vous permettra de se ranger facilement dans votre place de parking. » Si évidemment ça s'applique, si ça ne s'applique pas, ben voilà, ce n'est pas, euh, pas le bon client pour la vente. Donc la différence entre caractéristiques et bénéfices, c'est que les bénéfices viennent résoudre les problèmes des clients. Ce sont, les, ce sont des promesses et les caractéristiques peuvent éventuellement venir appuyer ces bénéfices. Mais attention, les caractéristiques ne vendent pas, par contre les bénéfices vendent. Donc voilà pour le quick tip d'aujourd'hui. L'idée c'est que quand vous souhaitiez vendre des bénéfices, c'est tout d'abord de connaître les besoins de vos clients par un petit questionnaire. Et deuxièmement, de lister les différents bénéfices clients, les principaux bénéfices puisque ça va être la chose la plus importante pour aider euh, votre client, pour convaincre votre prospect de passer à l'action. Merci, c'était David et à bientôt pour un prochain coup.